Hier, yeah, nous quelque chose présenté où petit compte et compte ça, ça qui s'était de l'eau couchée. Merci si à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse longue, c'est mélang. En une partie pour nous faire compte, nous gagner. Yo acheté pour manger, mais yo pas jamais mangé. Yo acheté pour manger, mais yo pas jamais mangé. Pas, pas hésiter qui élément de réponse par là, non commentaire là, ça en fait nous plaisir. En pile en pile.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 Atisla qui était accompagné ensemble avec Yon Zamil, selon dernier élément information yo, malheureusement, Zamisa sa tape di la ville, mais Atros, qui recevoit des balles, yon na poitrine, yon na pouillette, apprend soin l'hôpital, action sa qui passe hier soir, Nadelma 75, Katalpa.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 et sécurité à la traka pour la avec papa. papa nan jour passé le Canada dit un lui-même li, li pa voye soldat parce que yo mené enquête frère et soeur bien-aimé yo ouais gouvernement qui débloqué gaz le gouvernement qui paye gros somme l'argent géré base gang yo pour carnaval fête yon coup de balle pa tire. et rappele, ou capable rappeler ou nan période président Jovenel Moïse te dit la kanaval. Donc, kanaval ka fait carnaval donc carnaval pas de cas dans Port-au-Prince parce que y a boulé chat bala tiré pas de la paix vraiment. Or, je ne dis pas que les komplike, Et vous pouvez capable comment gang yon arranger ensemble avec le gouvernement, s'ils yon coup de balle à pendant saison carnaval. Et puis après, carnaval fini. Donc, katouche cartouche déclenche, kidnapping, etc. Donc, le pays Canada dit lui-même, pas de foutre tête dans cette C'est pour nous dégager, nous mettez la sécurité en dedans pays. Donc, rapidement, premier ministre Ariel Henry, après le débarquer dans base FADH pour que l'Iman de l'armée a support pour que la police capable de mettre sécurité en dedans pays. Donc, et nous prenons gen Rosemont Jean après lui même, qui prèl déclaré dans la presse, depuis plusieurs semaines, et bien responsable la, mais y a tapé faire chefe chè nan premier ministre la, nan vie chaque Canada pour que yon capable de jouer 3 la dan, yon prèl modifié yon, fait ça pour yon faire la dan, pour que yon mette en forme, et puis sotende ya, gen un pil soldat qui prend formation pour que yon capable de tuyer gang si tout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 la petite possibilité ensemble avec le responsable pays Canada, Justin Trudeau, pour comment force étranger capable de venir dans le pays d'Haïti pour venir résoudre le problème et la sécurité. François bien, il y a M. Renoll George lui même parle, qui dit que chaque citoyen qui prend la situation compliquée en Ontario en ensemble. Chaque monde prend la situation compliquée en Mais maître Renoll, il ne faut, faut pas ici, il ne faut pas ici. Est-ce qu'il y a Galil je pas de Galil, moi, Quand tu dit je pas de Galil, Qui est de Galil? Je suis de Galil, ne sont pas Galil. Ils ne pas de citoyens Galil, non? Hé, maître, il ne faut pas ici avec nous, hein? La police peut pas de bonheur, Ok, ça veut dire même si les je ne pas là La Ok. pas pas ça va venir sur nous. Et nous-mêmes, notre machin ensemble pour nous protéger nous. Et éventuellement, nous protégerons l'autre monde. Ou là. Mais, notre machin ensemble pour nous protéger de nous. Mais nous voulons l'affaire. C'est ça la grande différence. Ok, je comprends. Pas de problème, M. Donc, papa, ici, conseil, M. pour nous, c'est marcher ensemble avec Galil. Nous. La police pas qu'elle doit poser nous questions de Galil. Nous, protéger tête nous. Parce qu'il y a des territoires perdus. C'est mini justice là. Donc, si nous faisons partie des territoires perdus, protéger tête nous. La police pas qu'à poser nos questions. François bien aimé, eh bien, grosse combrite dans la ville au Nous pas pouvons ça passe pendant le dernier moment. là, de temps en temps, autant de gros tête tombée dans la ville au Mais c'est quoi l'histoire commissaire richemont ça ca passer comme ça dans juridiction Non nous pas comprendre rien non là que c'est pas qui a changer l'argent son entrepreneur là c'est pas entrepreneur c'est pompisme. ça ka passer comme ça commissaire richemont là c'est pas entrepreneur son diaspora donc frère c'est bien aimé bandi sorti pour prendre Contrôle Ville Ocaille, eh bien, neg a exam hier soir, tout y est, pompe tante là, Eh bien, après, Zak fine Fête, commissaire Richemont te prend la rue et voyez message by chef police là. pour plus de détails, à nous t'adé ensemble. Assistant sécurité, à Et c'est comme si, présence l'État inexistante. la en, en dans et c'est ça que Bandia a même exploité lorsque la réalité pour colle. Il faut nous bien, donc, euh, nous-mêmes, malgré nous, fait tout effort possible pour que nous l'enlèrions, pour que nous qu rassurer nous rassurer la population, pour nous mettre en confiance. Mais, euh, nous n'avons pas suffisamment. Euh, la police supposée déployer,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 Donc, ça que il a fait au Kaila, m'a pas a mérité ça. Parce que son constat pour tout le monde qui a regardé, tout le qui a vécu dans la ville là, que y a une présence qui n'est pas faite dans la ville là. Ok. y est-ce qui vous fait présence dans la, la police? dites nous please. Je suis en plein de me non qu'est-ce qui se passe, commissaire Richon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas?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 on va se mettre pour nous commissaire autrefois tout le monde a assisté que tu as des points fixes dans la ville là là ne passait de ma pour tu as la police qui est capée là ne passait en bas 600 tu as la police qui bon, était campée là et l'en passé beau côté kafou Simon gain un patrouille qui était campé là l'en passé gelé gros patrouille qui était campé fixe des qui était campé là ça veut dire que tu as 4 PF dans la ville là qui la ville là Lorsque Bandi a lui-même lui fait des ordres lui fait, avant de quitter la ville là, il a pas un jour. Donc, FF ça ne peut pas exister encore. Par bah contre, ça passe. Mais il pas exister. encore. Donc, euh, patrouille pas intensifier si dans la ville. Il ne faut pas patrouille dans la ville. Donc ça va être le chien libre, pour faire des ordres dans la ville. Donc ça fait que le message c'est pour. Et DGBH, la France pour le responsabilité par rapport à sa guerre en ville. Nous avons fait tout ça que nous pour rassurer la population de sécurité ville. Mais nous-mêmes, pourquoi nous ne sommes pas capables Mais que la police n'est pas responsable, parce que la police a une mission de protéger et servir. Donc il faut que la police serve la population. Donc, les payer et toucher, il faut que la population servisse. Donc nous-mêmes, nous avons fait tout ça. Capa. Mais capable. message nous avons fait des armes illégales. Dans de pays. Donc, c'est zéro tolérance pour tout le monde qui a des armes dans le monde, qui a mis de l'eau dans le monde. <t 'en> Donc, des boulettes qui des aux le illégales, le jour on va tomber. Parce que je dis à nous crier trop. Et nous ne pouvons pas crier encore c'est Ces bandits, ces familles bandits crier et nous pouvons crier. Donc, nous pensons que, que la police est responsable, que, que nous-mêmes, dans la population, nous organisons organisé nous-mêmes au gens de bagarres pour pouvoir répéter. Qui fait un seul pour la responsabilité Fait un de sens responsabilités. <laughs> bon, mais là, pour toute unité spéciale, et bien Commissaire, -moi, on a des talents. fais pour population ne souffre pas, il y a des gens qui ne pas. hein, et, ouais, nous, mais c'est si le monde ça a ou rive, qui a vu que nous venons de river. Qui prend des responsabilité? Vous <güls> bon, mettez une justice comme ça et pas 20. Allez former après ça, vous ne venez pas de la faire. D'ailleurs, 12 policiers qui sont morts. 12 sont morts, donc ça n'a pas tellement de tu comprends comprenez wow. Donc, commissaire, mettez grenades derrière vous, fongez puis et mettez sécurité dans la ville. Le monde ne peut pas mourir toute la journée comme ça. C'est triste, c'est grave. De temps en temps, autant de cambis ap mourir, autant de mettre ou tant de entrepreneur, autant de. Waouh! Jaspo, rayu ap tout. Non, non, non, non, non. J'en de des bêtises, ça, y'a Si c'est France Elbe Wapton, eh bien, sauce la fin sèche sous et puis on ai un tout nan mou, tout kale, ou abjan jouen sauce pour descendre. D'accord? Fini. Donc, faisons cela avec nous-mêmes, avec la police, avec le, la justice pour nous pas que Et c'est zéro tolérance la paix pour tout nous. Félicitations à Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous des déclarations. Commissaire Okaïla et M. Richemont, après, bandit Azam, fin passé vide à terre, Mette pompe, gasoline, tard. Commissaire, nous souhaitons que vous ayez contrôle. Juridiction a pi bien toujours, parce que si c'est porte au de pression, eh bien, Moon gens fait carré. tombé c'est bien aimé. dossier Madame Luxon continue à faire actualité. Faut que je la police mette une vidéo dehors, côté au a fait, si elle a mon invité vais vous ensemble. avec. Luxon, non, ça deux semaines. Tocou, deux semaines depuis que tu as numéro de téléphone moi mais semaine depuis tu dis oui. Hmm Waouh. Waouh. Waouh. Deux semaines depuis que tu numéro de téléphone. On semaine depuis chef gang oui, je t'aime. Je te veux. Oh my god, oh my godness. attends on ne pas numéro téléphone moui? Et puis vous n'a gâler me dire Oui, je te veux, mais attention, c'est 90 jours pour un rancard, OK OK. Donc vous savez c'est 90 jours pour faut poser. Si vous pas la fra, la geler puis on va presser, vient de gâter. Et puis les gang yo même c'est 1 semaines semaine numéro deuxième semaine et puis me tomber d'amour. Tomber d'amour. Oh my God, oh my goodness, tombe d'amour. mettez pour nous la police cause. pas de droit. pas de de de de pas de Vous de pas Là, il il pas travail il pas qui peut toi pour aller, il téléphone là, il ça là. ça parce que il est de semaine de avec avec mais c'est un monde qui t'est balé numéro de téléphone moi. Qui monde qui t'est téléphone ma chérie Qui est Attaque zone des chefs où Hey, sans passeport, et que la Dominique m'arrête. Et m'laque, et et et et et ça et et et et et et et pour ne et pour et et et et numéro et téléphone! Pour faire pour qui. pied Oh my God, ça fait tout tellement d'amour, chez vous descendez, voir là. Oh my God, mettez pour la police, je Mettez pour le peuple là. Il dit qu'il dit qu'il dit dit Wow! C'est un petit peu voyez comme... Non, mad, Faut voyez comme Avec lui là, que tu Est-ce qu'on a mis ça? Fanatique, ne pas une cope. Je faut nous pas comme ça, non? faut nous pas comme ça. faut nous voulais pas Mais... Si fille a fait aime Et puis nous, ne pas pour Hé hé! Mettez pour nous, tu commets. Merci à toute la police qui a fait bon travail et m'a dit merci avec Gunnickson qui qui m'a dit que je dans sa lumière. Merci à la police qui a fait bon travail. On m'a rendu. Eh bien, ok, Esslin. Il y a un peu de il y a de l'Erlin. Ok. Esslin Merci à la police qui a fait un bon travail. Merci ensemble avec gang Luxon qui mette dans sa Sorte après à faire la caliche. Saut à vous. Je connais ce chef Pour me je passer dans la ville. Pour me je chouchou dans la palmarès. Je me laisse Depuis la première fois, je dis ok, pas de problème. La guep qui te zone nan ma ou mfondokoube. vrai. Après le filmé, ton an sa ouye la, sa kon te sa de semaine de tout sa so, so mais tellement je te pour ta Tellement pas les me les coins de confondre, pour t'assister, vous mettez un comme le Tu Wow. vas faire quoi, ma chérie, ou t'as le Bal Wow. Avec une mais c'est la police Oui. Mais c'est les avez dû aller, soit l'autre mais si Jésus, il y ou plaisir, et puis ça va. Vous comprenez, il y pression, il mais il depuis premier jour, il y a ça Vous les familles, aller, les gens dit pour Okay. et surtout à de notre oh, oh, Je merci avec Je suis Je suis la police Je Je et puis je me je posté sur Facebook. Je ne sais pas poste ça sur Facebook. Regardez-moi tout simplement, je déjà. <laughs> ouais, je viens là avec cheveux naturels, ne pas 13 ans. À, tu comprends? Je me ça. me chou, je pour me faire pour me là me faire nous yes. <laughs> yes, really, là. Laisse ça, s'il vous plaît, m'pap baye black, m'abre bien sérieux pour me dit nous ça, dit nous. monde ça, caché nous Et puis l'or, ti la poster sur Facebook, hein? Adam nan konchan poster on dirait c'est 25, 26 ans. Et même 18 ans, pourquoi Oh, quel dommage. ti t'es tout chef Côté par en, on pas de parent ça, on pas de grand monde? Côté non, pas de même de même pas même pas même pas de bonnes, même pas de bonnes, pour pas de de pas pas pas de pas de pas de il <watering> faut <gredits> Wow, bel conseil. En tout cas, les jeunes, ne qui faut Nous avons des nous avons téléphones, nous nous nous ou ka pa de yon koda yon pa pou la traka pou la ve papa. Prese se bien mais insolite nou boujoun e jodia. Ou pi ou pense en An sa a la nan gen de lot kap pran pou li. se nan et lot la, I i i i i i ah Comme ça pour me taper son dans mon nez qui gonfle le vieux. Eh Mais fait judo. Ouais. I passe, I Et qu'il est l'autre là dans quoi ça il pas même pied même. L'autre là s'il te soumet, il passe. Il te que l'autre il a mettre la tête. Et mes cougnal. Il prend support pour Souillon un pied pour virer raka en tout cas, frère, c'est sœurs ce bien aimé ha, aime garder mon à pas les ou à Paris, à Paris, à Paris, à Paris, à ou à Paris, à Paris, Maman la bien-aimé, à Paris, a Paris, à maman allez. maman Paris, à Paris, à Paris, la Paris, maman la police. Quand de donc hier, frère et bien aimé, chef Bini a été ensemble avec au grade la police là. Je suis en ça, et bien là, pour te faire, chef là, les adieux, tu comprends Et chef police là, tu dit, maman Bini, quand tu vas aller, continue le travail, fais un travail excellent. Donc, frère et sœurs bien aimé, tu as profité de la police en bas, madame Bini Nabita, et bien on l'a le Logo, l'oni, c'est ça. Ok, pas de problème. Maman allez. Pour bon travail, maman fait. Pour jamais, maman renforce la police. Maman mérite tes cadeaux Alors, <laughs> tu vous pas dit, maman renforce la police. Maman fait sécurité retourner dans le pays. Tu comprends? Ah, tu es la vie <inaudible> sa ou. Kanou Haïti, oui messe. a Maman, nous pral elle a l'autre maman la police va aller changer maman frère et ça l'autre maman qui va venir et tu cadeau qui va wow wow oh my god attends bon bah ta cherche un maman pour investir e dans moi pour maman porter rapport dans l'ONU pour la dit nous faibles, nous pas matériel si l'argent pas assez m'cherche un vie maman l'autre semaine là pour me bailler rapport pour maman Dis mais comment situation santé mi hein faut m'go maman pour prendre soin de santé à la traque papa maman ça prend soin la police la police pas de matériel la police toujours ferme et puis gars nous gosse vente la police mais c'est quand on a des causes messie gars gosse vente chef là euh hein gars gosse vente toute vente au gros là madame ça yo mangé et pour tanner la police mais gros moi à la traque pour la avec Haiti dans pays ça dans ça commencer gain on fait mais parfois, on fait ça qu’on tristesse. tristesse ça le pas si fipou yon l'année. Mais n'oblige pas à prendre ça, c'est ça la vie. Et même si la vie mène mené dans notre pays, même si nous n'avions pas rive rencontrer, et même si la vie rivait fin en nous, pas oublier si temps nous était passé ensemble. Titans, ça ne fait pas regrets, nous tes amis. Adieu, baba, il n'y a pas qu'il est narré ouais. Crier, relais, ça ne suffit en. C'est habitude d'où seulement qu'il peu manifestation devant Binu. <rire> mais nous prend obligés prendre ça, c'est ça la vie. Et même si la vie arrivait à mener dans pays, même si nous n'avons pas d'arriver à rencontrer. Et même si la vie vivait m'était faite nous, pas oublier si tant nous t'es passé ensemble, si tant ça, pas fait nos regrets, nous t'es amis. Bye maman, bye maman Lilim. Présenteur bien-aimé, bienvenue dans Haïti, la République des coquins, celle volée au cabreté. Chaque dirigeant autant de voix ça, m'a caché d'où, y'a mal dormi. Y'a posé yo question, mais qui ça fait nous pour éliminer ce type ça toujours, qui blabla, empêcher, nous fonctionner, j'en suppose fonctionner, ça te pousse nous à en affaire. En outre de l'ensemble. Vous avez un slogan de Michel Pérez, pour il dire :« dit, qui Jésus là-bas, Ça veut dire vous pensez que c'était la volonté de parler parlé Bon, définitivement, nous tous qui engagés ensemble avec nous, dans la rue, il a senti que la réponse que le pape a là, et c'est nous-mêmes pour le satisfaire, pour le crucifier. Comment Mdaka a expliqué ça Il dit directement, c'est nous-mêmes qui était Jésus pour lui. Une fois qu'il a là, il a rejoint Genève comme allié pour collaborer ensemble avec eux. Il avec eux et puis la a pris Jésus. Si nous dit, CPJ, nous dit arrête ton paquet, dit moins. Et pourtant, si nous n'avons pas arrêté moins, nous n'avons pas arrêté Jean-Charles, nous pas André Michel, nous n'avons pas arrêté Chile-Louis est-ce que vous Nous n'avons pas arrêté même enfin. C'est premier pour nous C'est vous' seul monde arrêter pour moi. Même dis-nous ça, nous bien compter mal calculer. Ou même vite l'homme, est-ce qu'on va pas faire kidnapping? Bientôt, c'est une raison qui fait un jour, les gens qui peur ne pas camper sur monde. monde. Évidemment. Quel que soit un cap français qui ne peut assumer, c'est parce que ne peuvent pas être dans la tête. Très bien. Ok? Très bien. Et moi, je te dis, avant que je te parle avec lui, l'en-monde, la Zoom, pas la, la, la nous avons un lien et que nous avons un chita pour nous te créer ce qu'on appelle un forum de, de fantômes. Laisse-nous des chita avec des hauts gradés. C'est vraiment mieux placé au niveau du gouvernement thème actuel. Thème. Si je dis qu'il y a un point de presse là. Très bien. Toutes les gens qui font partie des gouvernements <cười> actuels, <là>, toutes <cười> les gens qui font partie des équipes qui font fait s'encouler qui font moins pour nous participer dans le gouvernement. A la tracade, vous parce que ça bien bienvenue en Haïti, pays spécial. Hé, je ne sais pas pourquoi l'évangile confusion. Pas de sexe avant le mariage, on pasteur dit le sexe avant le mariage. Mais c'est quoi l'histoire Dis-nous plus, Pasteur Mackinson. C'est prophète, prophète Mackinson. On fait bagarre le mariage. Si ça, On achète chaque On est On est bien, On fait On On est bien, On fait je vais m'arrêter à vous fier. Ça veut dire que vous ma de à vous m'arrêter à vous à vous à fois. Hein m'arrêter à vous raconter. aïe vous aïe aïe aïe aïe à vous vous aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, vous m'arrêter vous vous m'arrêter vous vous m'arrêter vous vous vous vous ou l'église on l'église on et si on on pas peur pour pas l'église comment l'église parce que dit vérité vérité parce vérité ça tout pour what does that mean crabe Comment le y crabe Ça, ça a dire. Elle avait dit, non, non, non, pasteur, il faut pas ici. hein Comment il a... Ça, ça a dire, il y crabe. Qu'est-ce que je sais pas ce terme ici Eh, eh. On, oui, c'est l'opin. Eh Il a juste gardé. gardé. Gardé Comment gardé, hein Vous gardez, pas toucher. ou pas toucher, chouchou, non, pas marchandise là. on avez un goûteur, il n'y a pas qu'il n'y pas pas qu'il n'y a pas. De vous penser péché au péché. Avez-vous même juste poser action fini? De vous penser péché au péché. Ou faut péché au penser péché péché au fini. Ok, je comprends. pas pas Je ne pas pas Si je Si je Je pas Je Je et l'église connaît les ça qui ont fait ça, et puis on ça a le mariage. oui, Mathieu, oui, mm. que mm. Pasteur a dit ça, <'intro> est dans Pasteur a dit, moi, quand même, on est pour chérie, faut que pour moi. pour pour pas ça Là tu as avec Haïti, papa. Qui t'a donné? En tout cas, j'aime toujours mes dire Haïti dictature sur l'appel des sentis. Haïti démocratie la République de Quel seul volé ou au cap Qui vivra verra? Qui mourra kakara. Moi je vous merci parce que qu'on suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Soumo braille et m'a quitté ou non braille pas pas parce que c'est le même seul qui est capable de protéger ou Ba ou la vie ak la santé. Bonjour monsieur tout le monde. Nous sommes Céphuco et dans D'ailleurs autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous bisous on love.